Oui, donc je suis. Euh, euh, attends, il faut que je te laisse. T'as pensé à faire ta valise Oui. Est-ce que t'as pensé à prendre ton carnet de santé Oui, j'ai. Et le numéro d'appel d'urgence du coin J'ai. Est-ce que t'as pensé à étudier les coutumes locales Oui, j'ai pris un dictionnaire. Est-ce que t'as pensé à prendre de l'argent liquide au cas où Oui. Est-ce que t'as pensé à aller voir un psy et un dentiste Ouais, on l'a fait. Est-ce que t'as pensé à faire une ordonnance pour ton traitement Oui, j'ai. Est-ce que tes vaccins sont à jour Oui. Est-ce que t'as pris une carte vitale Oui. Et pour finir, est-ce que t'as pris tes billets oh, Les billets Non Allez, on se dépêche Allez va les billets